Eh bien, bonjour, je m'appelle Fabien Le legrand et je suis euh, lauréat euh, du prix Innovation et Prévention décerné par la Fondation Denise et Norbert Seguin. Alors ma formation, j'ai une formation euh, d'ingénieur ICAM, j'ai fait l'ICAM de, de Lille. Il est assez euh, divers, j'ai commencé à l'étranger, en Inde, juste après mon diplôme. Pendant 4 ans pour une start-up du groupe Decathlon qui s'appelait Ambisphère. On travaille dans la RFID. Euh, ensuite, je suis parti vivre, j'ai suivi mon épouse mutée à Milan. Donc, j'ai continué à, à travailler à Milan pendant, pour Decathlon et puis pour, pour la banque. Et je suis revenu en France en fin d'année 2019 pour monter Ensuite. Alors, Ensuite, c'est la solution de télémédecine à destination des établissements de soins de suite et de réadaptation. Euh, donc on permet aux patients euh, atteints d'affections euh, longue durée, de maladies chroniques, de se réadapter, de se rééduquer, depuis chez eux, euh, de manière générale en dehors des établissements de santé, tout en étant euh, sous la euh, supervision euh, bienveillante des équipes de réadaptation rééducation. Donc, notre projet, c'est une innovation organisationnelle. Euh, grâce à la technologie qu'on utilise, on permet de créer des nouveaux parcours de soins, euh, donc les gens vont pouvoir se soigner plus facilement, plus rapidement, on va pouvoir soigner plus de gens. Et bien, grâce à Santé, euh, j'ai été mis en relation avec cette superbe fondation, et qui nous soutient, qui croit en notre projet, euh, ça fait vraiment du bien. Quand j'ai sauté au plafond, quand j'ai appris que j'étais lauréat de la, euh, du prix de la fondation, euh, c'est arrivé en fin d'année, donc ça faisait un super cadeau Noël, c'est arrivé à un moment où on en avait vraiment besoin aussi, euh, et c'est arrivé un, un, moment où, voilà, un point de tournant de notre, notre projet, euh, donc évidemment, nous sommes très contents. Si je pouvais vous donner un conseil, euh, tout d'abord aujourd'hui, travaillez sur le sens de ce que vous allez faire, de ce que vous faites. Euh, plus que jamais, euh, vos, vos clients, vos fournisseurs, vos, vos prescripteurs, euh, vos, vos banquiers ont besoin de comprendre le sens de ce que vous faites euh, avant tout. Euh, et puis après, bah, évidemment, il faut mettre tout ça en musique euh, avec des chiffres, avec du concret. On l'envisage très bien parce qu'aujourd'hui euh, on, on a des premiers clients, euh, l'avenir est plutôt radieux pour nous. Euh, on a des très bonnes relations avec euh, le ministère de la Santé qui euh, fait un travail formidable euh, pour nous aider dans la, dans la création de nos projets. Euh, et donc euh, notre, notre développement, qu'il soit euh, en France, euh, à l'international, est plutôt assuré aujourd'hui.